Vous avez peut-être déjà croisé ces coquillages avec ces motifs triangulaires si caractéristiques. Ces motifs ne sont pourtant pas si difficiles que ça à recréer grâce à un automate cellulaire. On part d'une rangée de cases vides ou pleines, et on construit chaque nouvelle ligne à partir de la précédente. Une nouvelle case sera coloriée si, parmi les trois cases qui la surmontent, on peut compter soit une, soit deux cases coloriées. Elle restera vide sinon. Avec une grille sensiblement plus grande, on peut générer les motifs si caractéristiques de ces coquillages.